Euh, Aujourd'hui, une petite séance de questions-réponses, des questions que vous m'avez euh, posées euh, par mail. Et, étant donné que je maîtrise moins euh, certains domaines, bah, j'ai pris du renfort. Je vous présente euh, Roselyne Vouc. Les plus fidèles d'entre vous euh, bah, la, la connaissent, hein, puisque euh, j'étais déjà interviewé euh, sur mon blog « Décoder les églises et les châteaux » et d'ailleurs, on avait parlé de, de quoi euh, dans, ce, dans ce blog. Bonjour à toutes et à tous, euh, l'année dernière nous avions discuté des peintures murales médiévales en Normandie, mon euh, sujet de, de prédilection, mais Laurent où sommes-nous <rire> oui, Je pense que vous avez repéré hein, le, le, le, le beau bâtiment derrière. Donc, on est dans l'abbaye la, de Troarn. Alors, Troarn, c'est dans le département du Calvados. Cette abbaye qui date du, du règne de Guillaume le Conquérant. Voilà. Malheureusement, il reste plus grand-chose de cette abbaye, sauf l'hôtel, l'hôtellerie, hein, qui est du, euh, du XIIIe siècle, même si euh, vous allez voir, il y a eu quelques remaniements. Voilà, donc c'est parti pour la séance de questions-réponses. On va partir en Égypte. Michel, un lecteur du blog, était interpellé par une image que Laurent avait envoyée par mail dans laquelle on voyait des hommes à tête de chien. C'était une photo qui montrait un détail du portail de l'intérieur de l'abbaye de Vézelay en Bourgogne. Et Michel se demandait si ce personnage euh, mi-homme, mi-animal ne renvoyait pas à Anubis, le fameux dieu égyptien à tête de chien. Et pour euh, appuyer cette relation, il rappelait que l'Égypte antique propose d'autres images qui semblent avoir inspiré le christianisme, notamment la déesse Isis et son fils Horus. Difficile de ne pas y voir une préfiguration de la Vierge à l'enfant. Alors est-ce qu'on peut justement relier l'art chrétien et l'art égyptien En partie oui. Dans le cas des, des hommes à tête de chien, autrement dit des cynocéphales, le lien n'est pas établi. Hein. Car à l'évidence, les sculpteurs qui ont façonné ces personnages étranges ne se sont pas inspirés de l'Egypte antique, mais d'un auteur romain, Pline l'Ancien. Il écrivait vers le, vers le premier siècle avant ou après Jésus-Christ, bon, qu'importe. Dans sa grande œuvre, l'histoire naturelle, il évoque plusieurs peuples, dont les cynocéphales, qui pour lui habite du côté de, de l'Indus, donc aux, aux portes de l'Inde. Il évoque aussi les, les piglets, qu'on retrouve également sur, sur ce portail. Alors, ces motifs sont donc d'inspiration romaine plutôt qu'égyptienne. Par contre, Isis et son fils Horus ont pu inspirer les vierges à l'enfant. Vous constatez des points communs assez frappants. La, la position de la mère dans un trône, la façon de tenir l'enfant aussi, mais ça ne suffit pas de remarquer ces similitudes, encore faut-il trouver le fil entre l'Égypte antique et le christianisme. Et ce fil pourrait être les coptes. Les coptes étaient le nom donné aux chrétiens d'Égypte. Très tôt, l'Égypte fut un foyer du christianisme. Il est possible que les coptes épuisaient dans l'iconographie égyptienne pour composer le groupe de la Vierge à l'enfant peut-être aussi pour faciliter l'adoption par les païens égyptiens du christianisme. En détournant l'image d'Isis et d'Horus, les coptes utilisaient une image familière pour leurs compatriotes. Alors cette filiation vous la retrouverez dans d'autres scènes chrétiennes. Hein. Comment ne pas voir la figure de, de Saint Michel tenant la, la balance du jugement dernier Osiris qui préside aussi au jugement des morts Les vierges à l'enfant n'ont peut-être pas été seulement inspirées par le duo maternel Horus et Isis. Euh, J'en veux pour preuve une découverte archéologique faite à quelques dizaines de kilomètres d'ici pendant la seconde guerre mondiale. On a retrouvé une statue imposante au fond d'un puits. Elle représente une femme assise de chaque côté, des enfants tirent sur les plis de, de sa robe. Ils sont difficiles à reconnaître mais on devine leurs vêtements. Cette statue représente une déesse-mère de l'époque gallo-romaine. On est au tout premier siècle de notre ère. Dans l'art romain ou gaulois, on connaît des statues semblables où sont mises en valeur la maternité ou la fécondité des femmes. Dès lors, on peut se demander si nos vierges à l'enfant, que l'on trouve dans les églises, ne tirent pas leur origine plutôt chez ces déesses-mères que chez Isis et Horus. Je vous laisse méditer là-dessus. Gisèle nous demande si la fleur de lys renvoie au saint et la palme aux martyrs. Eh bien, c'est presque ça, Gisèle. En effet, la palme est l'attribut des martyrs, c'est-à-dire de tous les chrétiens qui ont souffert pour leur foi, Alors, ils ont été torturés ou tués par leurs ennemis. Par exemple, Jeanne d'Arc, hein, qui est la, la plus célèbre des martyrs du Moyen-Âge, ou encore euh, Sainte-Catherine. Dans la représentation, vous voyez ces saints ou ces saintes qui tiennent dans leurs mains une palme, donc autrement dit la branche de, de, de palmier. Ce rameau est symbole de victoire, victoire face au bourreau et victoire face à la mort, puisque tous les martyrs sont appelés à ressusciter. Dans le christianisme, la fleur de lys est par contre associée à Marie, car cette fleur est symbole de pureté et donc par extension de virginité. Dans les sculptures ou les peintures, vous verrez rarement Marie tenir une fleur de lys, mais regardez autour d'elle, vous pourriez en apercevoir, notamment dans les scènes de l'Annonciation, quand Saint Gabriel annonce à Marie qu'elle enfantera le Christ. C'est souvent représenté sous la forme d'un vase. Bien sûr, la fleur de lys renvoie enfin au roi de France, à la dynastie des Capétiens. Et si les rois de France ont adopté cet emblème, c'est en partie par dévotion envers la Vierge Marie. Yves, un lecteur du blog, se demandait pourquoi il y a une telle concentration de peintures murales dans la vallée du Loir, notamment de peintures romanes. C'est un secteur où très tôt, suite à la découverte des peintures de Saint-Savin sur gare par Prosper Mérimée au milieu du XIXe siècle, on va s'intéresser à ce genre de décor qui était jusqu'à présent ignoré. D'ailleurs, il existe un circuit touristique qui permet de suivre les peintures murales de la vallée du Loire avec des arrêts à saint jacques des guéret à Lavardin, à Villiers-sur-Loire et à montoire -sur, sur loire Saint-Jacques-de-Guérin, c'est intéressant parce qu'il y a une partie des peintures qui a été euh, découverte euh, à la fin du XIXe siècle en déplaçant euh, le, le retable. Et au XXe siècle, l'historienne Suzanne, euh, Suzanne Trocmé euh, en a fait l'inventaire au sein de la Société archéologique de Vendôme. C'est pour ça que euh, euh, ces peintures sont très connues. Oui, il y a beaucoup de décors dans la vallée du Loire, mais elles ont été très tôt dégagées, contrairement euh, à d'autres régions où les érudits ou amateurs se sont moins... Euh intéressé à ce sujet. Néanmoins, toutes les régions euh, conservent des grands ensembles plus ou moins proches. Et si vous regardez bien, il y a des traces de peinture euh, dans une majorité d'églises. Continuez à m'envoyer des questions sur les églises ou même sur les châteaux forts, par exemple en laissant un commentaire sous la vidéo, à fautes de questions. Téléchargez mon guide Décoder l'architecture des églises, imprimez-le et puis partez à la découverte des styles des différentes églises. Quant à toi, Roseline, si je me souviens bien, tu as un site, le Cabillé Aliénor. Qu'est-ce qu'il y a À quoi il sert En fait, c'est une entreprise de recherche et d'études historiques. Donc cela consiste à réaliser des études incluant des recherches archivistiques sur un édifice, par exemple, en les confrontant à l'archéologie du bâti. D'accord. Bon bah le lien, vous trouverez le lien sous la, sous la vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. Le héritage de l'art égyptien dans l'art chrétien. Ah. <rire> <rire> <Merde>. <rire> Euh, à défaut de questions, téléphoner. Euh... Ouais! <rire> <rire> Bravo! Euh, L'atelier euh, d'Aliénor, c'est ça? Cabinet Aliénor. On commence. <rire>